Pourquoi arrêter de fumer ne doit pas être le vrai objectif d'un fumeur Hein Quoi Si je suis fumeur, mon véritable objectif ne doit pas être d'arrêter de fumer non, si vous êtes fumeur, votre objectif ne doit pas être seulement d'arrêter de fumer, tout simplement parce que lorsqu'on est un véritable fumeur, se contenter d'arrêter de fumer, ce n'est pas suffisant. Arrêter de fumer en soi, c'est facile, vous le faites déjà à la fin de chacune de vos cigarettes. Non, le véritable challenge du tabac, c'est de ne pas reprendre. Et pour ne pas avoir ni l'envie ni le besoin de reprendre une cigarette une fois que vous aurez arrêté, que ce soit au bout d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, voire même de 10 ans, il faut que vous vous soyez véritablement libéré du tabac, et c'est pourquoi se libérer du tabac doit devenir votre véritable objectif. Mais qu'est-ce que tu entends par se libérer du tabac S'être vraiment libéré du tabac, c'est être arrivé à un stade où on n'a plus aucune envie, besoin ni attrait pour la cigarette. D'un point de vue neurologique, se libérer du tabac, c'est avoir réussi à supprimer la cigarette de ses schémas de réaction, consciente et inconsciente. Euh, tu m'as perdu là Supprimer la cigarette de vos schémas de réaction conscient et inconscient, c'est faire en sorte que fumer ne soit plus une réponse volontaire ou automatique de vous ou de votre cerveau à n'importe quel stimuli. Ce qui veut dire encore que vous avez réussi à déconnecter la cigarette des associations et des habitudes auxquelles elle était attachée, comme boire un café, faire une pause ou conduire, mais aussi que vous avez réussi à déconnecter la cigarette des émotions qui lui étaient associées. Ainsi, vous n'avez plus envie de fumer lorsque vous êtes stressé, déprimé, heureux, seul, mal à l'aise ou encore n'importe laquelle des associations émotionnelles auxquelles votre cigarette est attachée actuellement. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez coupé toutes ces associations conscientes et inconscientes entre vous et la cigarette que vous en serez véritablement libéré et cette libération totale et définitive doit devenir votre véritable objectif. Et si vous voulez recevoir plus d'informations pour vraiment arrêter de fumer, abonnez-vous